c'est vrai Giacometti, bonsoir, hein, je vous présente. Moi c'est bar hein, dans, dans le jargon du tiercé, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de faux départ hein, de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme un roman de Marc Lévy, hein, qu'on aurait offert à, à un antisémite en hein, matière de, de grande <rire> littérature, hein, que du coup, nombreuses personne ne, ne finit jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et, et ravie hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus <rire> ravi hein, que même bah, si physiquement, hein, du fait de, de ce petit côté d'escalier hein, que vous donnez vos là hein, et vos cheveux en bien, eh bien, vous c'était du coup une sorte de mix entre ce bon vieux Georges Perneau, hein, de l'incontournable émission de Talassa, et, et cet homme politique, hein, adorateur de, de gros orteils et autre bout au planteur, et hein, qu'est-ce qui ce bon vieux père de, de Georges hein, eh bien, bien, malgré ce, ce petit instant de garde à vue, c'est bah, pas tous les jours hein, qu'on qu rencontre un journaliste économiste. Hein, qui est bah, qui en marche de, de cette activité déprimante, a, a réussi l'exploit hein, de, de devenir depuis sept ans une sorte de Danburn hein, de, de proximité, hein, se spécialisant dans, dans le roman ésotérique. Hein, puisqu'après avoir vendu plus d'un million d'exemplaires et après avoir été traduit dans, dans pas moins de 15 pays, hein, ceux qui ont un terme de droit d'auteur hein, ont commencé à être sympa, comme on dit. Eh bien, et bien, <rire> <pour rire> vous revenez aujourd'hui avec le Temple Noir et hein, le nouveau volet des, des aventures d'Antoine de Marcas, hein, votre héros fétiche, un hein, commissaire le jour et, et franc-maçon la nuit, une fascination. Hein, pour... Pour cette société secrète, hein, dont l'objectif est normalement hein, de vrai pour, pour le bien commun qui, qui vous a poussé à, à enquêter dans les années 90 hein, sur les dérives maçonniques, sur, sur la côte d'Azur, hein, une belle région de <rire> calme, dans laquelle il faut bien l'avouer à les dérives hein, aussi bien maçonniques que, que xénophobes, hein, sont monnaie courante, un hein, vaste sujet hein, sur lequel vous croyez-moi, je... Je connais, là, c'est un rayon dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau hein. ayant été élevé à hein, Marignane, hein. véritable berceau de, de la flamme tricolore par un père, un père hein, qui dans bah, sa qualité de CRS a, a toujours envoyé ouais, un culte sans limite à hein, cette société aussi secrète que mythique hein, qui, qui est le que qu'explique bien, et bien ça, je peux vous dire que là c'est pour, pour mes petits amis ascendant aux Vaux-Maltines, comme on dit au Front National, et bien, bien croyez-moi que, que mon père est, et ses amis de ratonade, là sont souvent Vrai, hein, pour, pour le bien commun, hein, comme on dit, chez les francs-maçons. Et à propos de, de bien commun, justement, ouais, ouais. hein, j'ai ouais. des que vous avez enquêté sur la question des spoliations, des spoliations sous l'occupation. Hein, C'est bien, et ces richesses hein, ont été scandaleusement dépossédées des, des millions de juifs hein, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, des actes aussi odieux, hein, qui se souvent impunis, hein, sans lesquels cela dit, hein, il faut bien le reconnaître. Mon horaire gampère et, et son petit salaire hein, de, de conducteur de train n'auraient probablement jamais eu les moyens de connaître les choix des, des résidences à hein, Si oui, ce, ce que je veux dire. On est en parlant ben, ah, À peine, à peine en parlant de, de se faire déposséder justement, n'ayant hein, malheureusement jamais eu la chance hein, de, de trouver aucun homme extérieur hein, à mon cercle familial hein, prêt à venir piller mon, mon butin comme on dit, mais de se fait hein, sachez que, que si l'auteur a succès qui est en vous est hein, prêt à s'attaquer à un sujet aussi obscur qu'impénétrable eh bien ben je peux vous dire hein, que ma société occulte et moi-même serions absolument ravie à de, de vous laisser percer tout, tout nos secret hein, si vous m'autorisez hein, sur ces petites confidences hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Angleterre, eh, où le tournoi de Wimbledon a, a commencé depuis trois jours. Hein. Donc, c'est comme moi, le, le gazon de l'amour plutôt. <rire> le soit finalement, celui bon, de se faire enfin fouler, comme on dit. Eh N'hésitez bien, eh bien, pas à m'y rejoindre. Bravo, <rire> bravo, bravo, bravo! Bravo! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le MOVE. Va-t-il Non, c'est s'il va